Salut les G-abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box d'avril de Cache Village Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que fait Elle est dans le champ <rire> Et salut les -abonnés, hey. et bienvenue dans cet unboxing mensuel de la box de chez Cache Village Donc ouais. on est au mois d'avril Et Greux m'a rejoint pour faire son premier unboxing mensuel C'est voilà. on profite on d'être Voilà, on profite du beau temps, on vous a ramené dans un endroit qu'on vous avait fait découvrir dans nos premières vidéos. Ouais, on avait fait tout un parcours et c'est d'ailleurs là, il me semble, que j'avais fait ma centième. T'avais fait ta centième et moi j'ai un souvenir plutôt douloureux de cette balade. C'est vrai. À deux reprises. Hein. On vous mettra peut-être les extraits à la fin. Oui, on vous mettra de toute <rire> façon euh, dans le petit euh, la vidéo en référence. Voilà. <rire> Allez, c'est parti. C'est parti. Attention. Alors qu'est-ce qu'on a Une boîte. Une boîte. Une boîte dans une boîte. Oh. Une boîteception. Une boîteception. Yeah. Alors normalement t'as une petite étiquette sur le côté. Pour Avril. Entrer. Voilà, mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte du mois d'avril Il y a encore un scotch. Non. non. Alors hum. j'espère que le vent ne sera pas trop trop intense. Normalement avec le nouveau micro ça devrait le faire, mais il On y a quand même pas ça. mal de vent. Alors ça faut pas l'ouvrir c'est.. Ouais c'est le dépliant euh, comme t'as à chaque fois avec le résumé de Voilà. Je, je, suis... je suis tes vidéos moi, hein, t'inquiète. Ah oui ouais. Bah... <rire> Alors, on enlève le papier vert. Et que vois-je mmh. Alors c'est un TB qui est représenté avec l'arbre de vie, il me semble. Vous ouais. savez, ces espèces d'arbres avec euh, les très grandes branches et les très grandes racines en bas qui montrent un peu. Euh... C'est helvétique ça. Alors je sais pas ou si c'est nordique ou si il me semble que c'est la mythologie nordique D'accord Il me semble, enfin c'est un très joli porte-clés, je vous cache juste le Parce tracker c'est un oui Voilà, il est super beau Il est en... joli, ouais. ouais En plastique transparent, donc The Crystal Tree Avec mon superbe accent anglais Crystal Tree <rire> yeah. Ouais, c'est joli, ouais Mais il y avait, eu, on avait eu un, un porte-clés en... En... en PVC comme ça transparent euh, Jeu du cacheur du monde, je crois que c'est dans le dans l'unboxing de Noël, je crois. Noël. Ouais, Noël, il me semble. En tout cas, ouais. Premier tracable directement. Super beau. Bon. À toi, à moi. Je regarde pas comme ça, je me fais une surprise. Ah, Alors la texture, je dirais un patch. Oui, oh, mais. Ouh. Un patch dans le thème de ce mois-ci, donc euh, je mets comme ça, j'espère que le focus se fera dessus. Un patch CITO Un patch CITO, voilà, CASH IN, ah. TRASH OUT. Donc c'est vraiment, ça vraiment dans le thème. Ça une vidéo qui est sortie <rire> il n'y a pas longtemps. Voilà, on vous la mettra dans les liens. <rire> euh, donc CASH IN, TRASH OUT, faut, je vous rappelle que c'est la semaine donc, euh, du CITO. Donc n'hésitez pas à participer à un événement CITO mmh. euh, pendant cette semaine-là pour obtenir un souvenir et faire une bonne action. C'est ça. Voilà. À moi. À toi hein ah. ah ouais tu fais <rire> tous les tracables toi c'est direct je pas fait exprès donc c'est un tracable avec une, une bière. bouteille de bière une bouteille de bière ou une bouteille vide peut-être c'est peut-être dans le tracable oui. tu sais une bouteille à la mer une bouteille vide attends est-ce qu'il y a quelque chose de non ça c'est la marque non oh, ouais. c'est un joli petit tracable en forme de bouteille c'est une bouteille donc bouteille à la mer euh, bouteille festive comme vous préférez à la fin de la vidéo on l'ira de toute façon livrer donc s'il y a un ouais. petit détail qu'on a oublié on vous le met comme d'habitude dans la fin, là ici, la verre là, vers, là. <rire> en tout cas ça permet de si vous voulez le faire voyager de le mettre dans des contenants qui seront plus petits, ouais. donc ça c'est cool Ils sont petits. il est petit, ouais. il est très mmh. fin ouais. je suis sûr que bah, dans un PET par exemple dans un tube PET il passe celui-là il loge, ouais. ouais, sauf si on accroche bien sûr un gros truc à côté, mais je pense que c'est dans le thème du sitôt une bouteille, ramasser une bouteille etc... Peut-être que tout va être un peu dans ce thème là parce que je repense à l'arbre. Mais l'arbre aussi, c'est la nature et tout. La Saint-Patrick, c'est quand oh, c'est passé. C'est passé Non, parce que c'est une, boute... ouais, une bouteille de bière. Enfin bref. <rire> Alors. Ah, je sens un gros truc. Mmh. Oh Waouh wow. mmh. Ah ouais Ah ouais Pour mettre un appareil photo ou... Euh, ben, un petit Même pour faire des petites maintenances Alors dedans c'est une petite sacoche Et je pense même que c'est une sacoche Un mini sac à dos Non mais à voir pour mettre soit la ceinture Soit pour mettre en cuissard peut-être Enfin bref en, en tout cas un, Une il petite sacoche super, super jolie alors, Et puis il a l'air de qualité quand même alors, Voilà ça, la... ça ça s'enlève ouais. voilà. Donc il y a une petite pochette dedans avec de quoi mettre vos stylos, euh, pour, euh, des logbooks, des logbooks. Il y a une petite chose pour le serrer, une grande poche avec des poches à l'intérieur, un petit zip avec de la place pour mettre facilement euh, à la rigueur un, une petite cache, des mini caches, des nano caches. Ça mm -hmm. peut être un, un super petite, euh, ah, petite cool, sacoche pour faire vos maintenances en fait quand vous faites vos maintenances mm -hmm. ou des petites pauses. Ben moi je vais m'en servir certainement pour faire mes maintenances. accrocher au vélo etc, ouais. c'est super sympa. Non, elle est vraiment bien, Elle est chouette, même ouais. là euh, t'as des sangles et tout. Ah ben non, non c'est... Chapeau parce qu'on voit que c'est résistant en plus, ouais. c'est pas... Euh... Il me semble que euh, MTH, F... MFH, MFH. c'est la même marque qui fait les, les petits conteneurs en fait, euh, petits conteneurs noirs avec euh, kit de survie etc. Ouais. Non ouais, Très ça c'est... Allez, un manteau. Ah, une petite chose. Oh, un carnet. Un logbook. Un logbook officiel. Ah, ils sont bien ceux-là, je les aime bien. En jaune. Il y a de la Avec... place pour mettre des gros ouais. tampons. Ah Il ouais, y a de la chouette. place pour mettre des super tampons. Donc là, c'est un log par feuille. Ouais. Enfin, recto verso. Hein. Ah, ils sont chouettes. Mais ah, ben, on en avait un plus gros que celui-là, par ouais. exemple. On en avait un plus gros comme ça qu'on avait mis dans la cage de nuit s'est fait piquer oui. euh, et c'est dommage parce que ce que j'aime bien avec cela c'est que les gens peuvent écrire à des choses souvent ouais, quand on met des logbooks assez des grands des bah, gens peuvent mettre un petit mot un petit dessin etc donc ça ça, ça ira certainement dans notre prochaine letterbox je mmh. pense ouais. c'est possible et euh, un petit truc qui est super aussi c'est qu'on peut noter dessus donc euh, l'owner et l'email comme ça des fois si on trouve les... ça arrive que les caches soient vandalisées mmh. et bah, que qu'on euh, retrouve un, un morceau quelque part etc et des... c'est des gens bien intentionnés euh, voit l'email et envoie un petit email. voilà Même si des fois, il y a un petit souci sur la cache, mm. au lieu de faire une demande de maintenance directement, ils envoient un petit mail pour prévenir l'owner et puis après, ils se débrouillent voilà. pour, euh, pour gérer l'affaire. Ah, il y a même à l'arrière, euh, j'avais pas fait gaffe, la notice. Bravo, vous avez trouvé une géocache, accidentellement ou non, n'hésitez pas ouais. à lire, etc. Ah, c'est cool Ouais, chouette Next C'est à moi Next, à toi ah, Attends, là, je chope le papier, donc c'est pas la bonne... Euh... <rire> Ah, j'ai ah, un truc, j'ai un truc, un qui ne veut pas rentrer <rire> ah. oh. un jeu wood Et remarque donc euh, Un vrai euh, Oui, un vrai, un vrai jeu wood euh, Celui-là en couleur, donc qui n'est pas gravé Je mettrai une photo à la fin comme d'habitude De mmh. On, on voit en parlait mieux. justement il y a quelques jours Tous les deux, des jeux wood en couleur Des jeux wood en couleur, voilà, mmh. et celui-là est vraiment super chouette Et on est encore une fois dans le thème de l'arbre de la vie Qui est posé sur la planète Et en fait, si on regarde bien tout le fil conducteur ouais, est sur le cito. C'est l'environnement. C'est l'environnement, donc on a vraiment euh, le l'arbre, l'arbre de la vie, le cito. Et je pense que la bouteille, c'est bien ça. C'est ouais, un peu, peu comme le, dé c le déchet, une... etc. Ouais. Cool. Et d'ailleurs, ça, ça rentre dans la petite euh, sacoche. Ah, voilà. Mm -mm. <rire> Allez. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est du. Alors le nom. C'est du papier transparent Non, c'est. Réflecteur Ah, Tiberius, il serait là, il nous le dirait tout de suite. Oui, c'est du réflecteur, mais alors, euh, il m'avait sorti le nom à chaque fois. Euh, dès qu'il envoie, il me sort donc, le nom. C'est une sorte de rouleau avec du papier, vous voyez, c'est alvéolé, un peu en nid d'abeille, c'est argenté métallique. Et c'est du. Euh, le nom exact, je vous le mettrai là. mais... C'est ce scotch Ouais, c'est pour faire des night cash. C'est des réflecteurs comme tu as comme tu sur les poteaux, en fait, au bord de route, en rouge, etc. Ouais, donc c'est. Ah, bah ben là, tu mets une lampe. Non, ça renvoie la lumière, donc ça, ça permet de poser des, euh, des naï-cache, c'est mm -hmm. autocollant, ça te permet par exemple de mettre sur un panneau, euh, tu le découpes, tu fais une forme que tu veux, ou tu mets juste des bandes, et euh, ça te permet de ne pas mettre de clous par exemple. Ouais, réfléchissant pour euh, quand tu mets ta lampe dessus, Ouais. mais rien à voir avec les lampes UV par contre. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. Ça, c'est. Euh... Alors, j'ai plus le nom. Tiberius va voir la vidéo et je sais que lui, c'est le mot qui sort directement. À chaque fois qu'il fait oui, derrière le. Ah, quoi Mais c'est un nom. Euh... C'est les mêmes réflecteurs que derrière oui. les vélos, il etc. Il nous laissera ça en commentaire, on fera un petit. Euh, voilà. <rire> Mais ouais, ça, c'est pratique. Par contre, il y en a une petite quantité assez intéressante. Bah là, oui, je pense qu'il doit y avoir au moins. Oh, je sais pas, il y a quelques mètres. 2-3 mètres 2-3 mètres. mètres, je pense. Mais euh... ouais, non, c'est cool. Facile Facile, ouais. ouais. Facile. Alors, à, à moi. Toi. Ça, je crois savoir ce que c'est. Mmh. Le badge de la boîte, donc euh, mensuel. Ah, c'est vrai donc, que c'est un badge à chaque fois. Ouais, à chaque fois, donc c'est le livre d'or de chaque box. Donc là, c'est la planète, encore une fois, avec la box au centre, les arbres et le petit numéro. Donc vous ne le verrez certainement pas à la caméra là, ou alors vous avez des très bons yeux. Euh, je vous le mettrai comme d'habitude ici. Ouais, donc n'hésitez pas à aller le loguer comme d'habitude et dire où vous l'avez vu, euh, est-ce que vous pensez du contenu de la boîte. Voilà, voilà. Et de la vidéo. Oui aussi, enfin, bref, vous dites <rire> tout ce que vous pensez. <rire> est qu'il reste autre chose oh oui. Ah oui Ah, elles sont bien, celles-là Eh ben voilà la boîte Ah ouais, non, elles sont chouettes. Ah. Celles-là, je les adore. Il y aurait une petite valise. Ouais, c'est celle que j'ai utilisée pour la cache, euh, sur le, avec le concours de Find My Cache, mmh. pour la bobine cinéma. Elles sont vraiment chouettes. Alors, ça, ah ouais. Alors ce qui est bien c'est que déjà elles ont plusieurs clips pour s'ouvrir et se fermer donc ça permet qu'elles soient vraiment bien protégées entre guillemets et bien scellées et surtout à l'intérieur on peut mettre des choses pas fragiles mais la mousse comme ça, ça va tout protéger ça va maintenir surtout et ça va la maintenir si on la secoue ça va pas se balader dans tous les sens donc c'est vraiment chouette et ça permet de faire des caches de qualité il y a un bon joint surtout aussi a mm. l'intérieur, il y a un bon joint, donc vraiment quand on la ferme, il n'y a vraiment pas un peu d'humidité. Euh, autre avantage, euh, celle que j'ai posée, j'ai mis en dessous de la mousse. En fait, parce que la, les mousses, vous pouvez les enlever aussi, si vous voulez de la place, etc. Vous pouvez les enlever. Moi, j'ai mis un petit sachet de silica en dessous de la mousse, pour enlever l'humidité, Pour enlever si, si des fois il euh, y en avait. La... Parce qu'en fait, ce n'est pas promise. forcément de l'humidité qui va rentrer. Et c'est de la condensation. Mm. Des fois, la cache est à elle a la lumière, donc elle prend la chaleur. La nuit, ça tombe et paf, il y a de la condensation qui se fait, et là vraiment, euh, avec ça, c'est nickel. Non, celle là je les adore, ça c'est plutôt cool, ouais. Mais en fait, si on regarde bien, regarde, encore une fois, ça fait quasiment un kit. Prêt à poser, tu vois, on a les TB, ouais. le réflecteur pour faire la petite, la petite bah, balade. ils ont tendance à en faire très régulièrement, on voir à chaque fois. Ouais, regarde, regarde, regarde, hop, wow. hop, eh, tu eh. sais ce qui manque Un créo Voilà. <rire> si, si on me suit, tous ceux qui me suivront euh, en trouveront plein, donc euh, c'est bon. C'est pour ça. <rire> Euh... Est-ce qu'il reste autre chose C'est à moi Oui. Ah Alors. j'ai pas regardé dans le fond de la boîte. Là, je prends beaucoup de papier de soie. Beaucoup de papier de soie. Je pense que tu vas te ah. les oreilles des. Non. De ceux qui voient la vidéo. Non. J'ai un truc. Qu'est-ce que c'est ça Un vieux chewing-gum Oh Eh, mais c'est un chewing-gum C'est une cache, <rire> cache camou. Chewing-gum. C'est a few moments later. C'est une cache camo chewing gum. Excellent. Alors, vous voyez, donc c'est comme un chewing gum mâché, un gros chewing gum bien dégueulasse. J'étais dedans, en fait. Euh, hashtag malabar. Hein. <rire> et euh, donc derrière, il y a un micro. des aimants. Ouais, voilà, il y a des aimants. Elle est aimantée. Et il y, y a un micro, un micro, micro euh, logbook, donc un anneau roll, et il y a une petite pince. Donc je pense que la pince c'est pour aider à enlever. Parce pour aller que... chercher le logbook dedans euh, Non, pour enlever la, la petite boîte d'ailleurs. Tu crois Là t'as es les petits doigts fins. Par contre, elle est magnétique et ça c'est fun. Parce que vraiment, pour mettre en... derrière un panneau, ouais. etc., les gens ils ne ont... ils toucheront jamais ça. C'est tellement fun. vois, j'ai des en rigolants, mais en fait. Euh... Ah ouais, non mais elle est, ah, elle est souple en plus. Ah, c'est dégueulasse. Est <rire> elle est souple, elle est souple. Ah. Alors, est-ce que ça sert à ça Alors, soit oui, effectivement, à extraire le, le logbook. Ah oui, effectivement, c'est bien. Tu dis, fais pas tomber. C'est pas moi. <rire> Alors, donc, ouais, vraiment, c'est tout petit, petit. Je sais même pas que ça existait. Ça doit faire même pas un millilitre. Avec le petit logbook. Et effectivement, donc, je m'en suis servi pour l'extraire. Mais est-ce que ça peut servir Moi, je pense. Ouais, mais tu le laisses pas, ça. Tu as pas laissé la petite... Euh... Non, Ou alors c'est pour le rouler Ah peut-être pour le rouler, ouais Pour le réenrouler, moi je pense que c'est... Si bon on va passer... regarder, on regardera dans la notice, on vous le dira Attends je vais le ranger parce que je me connais Je me connais, je vais le perdre Ah c'est cool On va tout mettre dans la pochette je pense Ah non mais celle-là elle est formidable C'est génial, vraiment Ah je suis fan, ah, celle-là je suis fan ah ouais, non, c'est ça. le gars qui va en commander 10 après sur le site. Et et non, non, qui va non, mais ça regarde Non, mais ça rend super bien. Je sais pas ce que si vous clair, en pensez, ça. ça rend super bien. Le moindre poteau. Pff. Ah ouais, non, c'est fun. je fais bien le. Je fais très bien le. En général. Mais elle est, elle est vraiment chouette. Ah ouais, non, celle-là, celle-là, j'aime beaucoup. Vraiment. Donc, on a fait le tour de la petite box. Enfin, petite box. Euh... Bien sympa. Bien sympa. Je vais d'ailleurs ressortir tout pour faire le petit point. Donc, on avait la cache euh, aimant... aimantée. étanche. Non. Bien fermé, et d'ailleurs, il y a aussi ces deux arceaux qui permettent de l'accrocher également. Ouais. Voilà, on avait le, le logbook officiel qui est plutôt sympa et, comme on disait, avec pas mal de place. D'une belle taille pour mettre un tampon ou pour avoir la place pour écrire. Ah ouais. là, là, y si vous toi, y allez en team sur certaines caches ou. Euh... Là, on peut avoir des gros tampons, il n'y a ou pas si de souci. Si vous soucis, voulez quoi. mettre un message, c'est sympa. La grosse sacoche, enfin ouais. grosse sacoche petite, mais la petite grosse, euh... sacoche, ouais. mais elle est super robuste, Nickel on sent que, que les... Pour faire des maintenances ou pour euh, avoir des, des petits sacs, admettons, pliés. Ah non, pour les, euh... pour les maintenances, ouais, pour le cito, avoir son sac poubelle, etc. Non, mais ouais, c'est là, genre. Hein. C'est super. Elle est, elle est vraiment robuste, on sent que les, les coutures, c'est pas du... Bah, moi, la qualité, je la vois, c'est... pas piqué sur... des hantons. C'est surtout au niveau de la fermeture éclair-puissance, <rire> ouais, hein. si ça va lâcher vite ou pas. Ben enfin, voilà, vraiment bien. Ouais, c'est super cool. Ah, on avait... La délicatesse. Le rouleau réflecteur. Euh, ouais, mais délicatesse, c'est militaire, c'est fait pour ça. <rire> le rouleau réflecteur. Donc, je me rappelle toujours pas le nom des réflecteurs sur le bord des routes, mais euh, on mettra le nom. Hein. Euh, idéal pour faire vos marquages, etc. Si vous voulez faire des caches nocturnes. Ah ouais, des caches nocturnes. En plus, il y avait des kits il y a pas longtemps. Il euh, y avait des kits il y a pas longtemps. Je crois que c'était dans le, le calendrier de l'avant de Noël ou dans quelques boxes mensuelles, Il y a des fois des petits kits. Euh, pour euh, faire des nightcash et là c'est un complément ouais. plutôt cool Tiens, je te laisse représenter ça Oui, donc Chacun le, le TB avec l'arbre de vie en cristal transparent donc euh, je me suis permis de regarder dans le petit feuillet euh, Il a tricher Exactement Non non, c'était juste pour avoir une info donc en fait c'est en avant première qu'il est présent dans cette box pour la journée mondiale de la Terre Voilà, avant première voilà. mondiale Ouais. Donc euh, plutôt sympa, en plus je le trouve vraiment magnifique, donc euh, voilà. Ouais. avec Il euh, y a un petit Caching Trash Out, j'avais pas fait attention. Bah, ouais. Moi aussi je viens de le voir en même temps. et Derrière aussi derrière, Ah oui, ouais, regardez l'explication du Caching Trash Out. Ouais. C'est vraiment sympa, ouais. parce que ça éduque en même temps les... Et puis, eh, je suppose que ça, c'est une petite pochette pour l'offrir. Ouais, il ouais. y une petite pochette pour l'offrir, c'est cool. hein. plutôt chouette. Si vous voulez faire un cadeau. Voilà. Le patch officiel caché in trash out donc pour les événements cito à mettre sur vos vêtements sac à dos etc c'est un thermocollable comme d'habitude où on peut le coudre. Voilà. Donc on a eu aussi le G-Wood avec l'arbre posé donc, sur, euh, sur la terre donc toujours en rapport avec l'environnement et je me dis en fait finalement que le thème de cette box il oui. est pas mal avec notre environnement. Là on est on est top là <rire> en fait... là on pouvait pas faire <rire> là, mieux. Cool. On ne pouvait pas faire mieux. Donc voilà, le Geo Wood en <rire> couleur, c'est la première fois qu'on en voit un comme ça dans les, boxes. Donc, euh, ouais, dans les box, donc super sympa. Ouais, effectivement. Ça, ça prend de l'ampleur, il y en a de plus en plus euh, mm. en couleur. Euh, il y en a beaucoup qui sont gravés, mais là, c'est vrai qu'en couleur pour ce thème-là, ouais. je trouve que c'est pas mal. Moi, je préfère un peu comme toi, je crois, les, ceux qui sont gravés au laser. Bah, parce qu'on peut mettre plus de détails, je pense. Peut-être que techniquement, c'est plus simple de graver des, petits, des tout petits détails. Après celui-là vraiment est très bien fait, ça doit dépendre de là où est-ce que c'est fabriqué, je suppose. Ouais. Mais celui-là il est chouette. Go collection. Yeah. Il y avait également le petit badge, donc le petit badge de la box. Donc comme d'habitude, je vous mets le numéro en bas. N'hésitez pas à aller le loguer et dire ce que vous avez pensé du contenu de la box. Avant dernier, le TB avec la bouteille, donc euh, la bouteille, la petite bière, la petite bière voilà qu'on va laisser traîner à la fin d'une grande soirée. Euh, qui va, qui va rester... Ouais, mais non, parce que quand tu fais euh, une soirée geocaching, tu laisses pas de déchets. Non, mais je veux dire, ça, ça là, peut être très bien pour sais, euh... une soirée. Une soirée, de soirée. Ouais. T'as fini de boire ta bière, tu vas loguer celle-là. Ouais, ça peut. <rire> voilà. Et, euh... ouais, c'est con, mais c'est mon truc préféré de la boxe. C'est peut-être con, hein, mais c'est ce que je préfère de la boxe. C'est le truc le plus répugnant qui existe. C'est le chewing gum euh, jeu Après au cache, cachette, prêt à poser. Quoi. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte. Et je pense que comme je dois sortir avec toi très prochainement le tuto comment poser sa première cache, je pense que ça va être celui-là. C'est obligé. Euh, je suis sûr. Je suis sûr que ça va être celui-là. C'est clairement ça. C'est l'élu. You're the chosen one. C'est ça. Donc voilà, ce unboxing se termine. Euh, oui. Ben, c'est encore une bien belle boîte, euh, super, vraiment. Euh, le thème est super bien respecté, comme à chaque fois, euh, toujours dans, dans l'environnement en fait et dans le contexte de ce qui se passe dans le geocaching en France ou dans le monde, Même dans le ça c'est vachement bien, euh, bac, là, etc. la semaine du, du CITO, oui. c'est ce mois-ci, oui. ils ont respecté le thème, euh, nous on a filmé ici, c'était pas en rapport avec ça, mais du coup ça tombe hyper bien. Ça tombe hyper bien, ouais, nature, ouais. etc, au final, euh, <rire> vous non, pas vous voulez mieux. juste être dehors. Mais oui, encore une fois, la, la box suit la thématique du mois, ouais. Là, on a eu le mois dernier avec Pâques, euh, le mois de janvier avec le nouvel an, etc, ouais, c'est vraiment ça. super cool, et il y a des objets, hors, thém hors thématique, qui peuvent entrer dans la thématique, etc, et qui font toujours plaisir. On Donc, voit que euh... les personnes qui font ça se creusent la tête vraiment pour trouver des trucs en rapport, et même, enfin, euh, qu'ils vont chercher mm. des éléments illustrés euh, vraiment spécifiques. Ça, C'est super cool, ouais. Donc, bref, encore une, euh, une bien belle box. On s'en lasse pas. Euh, c'est une question qui revient très souvent dans les lives est-ce que euh, on se lasse ou pas des box Et bah, la réponse c'est encore une fois là. Et j'ai juste encore une fois hâte d'être le mois prochain pour découvrir ouais. ce qu'il va y avoir. Je, je pourrais être là, je sais pas. <rire> En tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de cette boîte dans les commentaires à nous dire bah, quel est l'objet à la rigueur qui vous a le plus euh, donné envie par exemple d'avoir la boîte ouais. ou qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous aurait le plus plu tout simplement dans cette boîte Merci d'être de plus en plus nombreux à être sur la chaîne, on approche des 1000 abonnés oh, oui, C'est juste un truc de dingue, donc euh, on arrive au prochain palier, prochain tirage au sort bientôt. bientôt. C'est juste un truc de dingue ouais. <coughs> Merci d'être de plus en plus nombreux à nous envoyer des images de vos balades du geocaching sur la page Facebook, etc. Et des vidéos. Et des vidéos, voilà, parce qu'on a eu hier ou avant-hier euh, Kevin, donc ouais. je ne vais pas donner son tag complet, mais Kevin qui se reconnaîtra et euh, qui nous a fait vraiment énormément plaisir en nous montrant une de ses magnifiques caches, qu'il a fait une énorme cache camouflage. Et ça nous a fait super plaisir de recevoir une vidéo de 4-5 minutes nous montrant le parcours, la cache, etc. Ouais. Et vraiment, voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que ça nous a vraiment touché et fait plaisir. C'est ça. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Jeu amitié les amis. Ciao ciao, ciao. ciao.